Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur mon site, le tarot des cinq soleils. Alors, euh, voilà, nous sommes toujours dans la série, le tarot de Marseille, hein, vu par le tarot donc des cinq soleils et nous allons dénicher, découvrir une carte qui était, qui est absolument fantastique, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, on va aller au plus court parce qu'elle fait partie des prophéties, donc j'essaierai d'être le plus concise possible pour pouvoir, disons, avancer correctement. Alors, afin d'avancer correctement, je vais tout de suite vous la présenter. C'est la 17e carte qui se nomme l'étoile, voyez-vous, et qui, qui porte donc cette petite femme avec les deux cruches. Ces fameuses deux cruches ne sont pas sans rappeler voilà la carte de la, de la tempérance qu'on avait vue euh, la dernière fois. Hein. Donc là je vous ai fait un petit renvoi voir carte 14 de la tempérance hein, où je parlais donc du cycle universel du va-et-vient, disons, de la vie et de, de, de, de la mort et également qui entraîne ce flot d'amour qui nous fait revenir ou, ou faire des choses et tout. Voilà, c'est le cycle de la vie. Hein? La vie avec un grand V. <rire> Alors, on y va. Alors, cette étoile, elle est vraiment cachée. Vraiment, vraiment, vraiment cachée. Il faut, c'est un rébut il faut connaître plein de choses pour dénicher, pour découvrir exactement ce qu'elle veut dire. C'est d'une finesse incroyable. C'est magnifique. Hein? Magnifique. Alors, regardez voir. Euh, là, j'ai mis la carte de Papus euh, juste à côté. Euh, voilà. Euh, c'est la carte 17. Voilà, moi, c'est la 17 aussi. Qui correspond naturellement. Au nombre 80, donc j'ai rajouté ici, et il a bien mis la lettre qui correspondait, donc, à cette 17 e carte, qui, il y a deux prononciations, parce que, voyez voir, moi, personnellement, quand j'ai créé mes cartes, euh, j'ai différencié le tour, hein. à chaque fois que on, on voit un tour jaune, ça veut dire que c'est une planète, c'est une carte planète, et c'est une carte qui porte également un jour, comme ça, on les repère très, très vite. Et à chaque fois, tout est marqué dessus. Comme ça, on repère très, très vite. Un... Là, il n'y a plus de devinettes. C'est marqué dessus. Comme ça, ça va beaucoup plus vite, disons, pour assimiler et pour développer ce sens intuitif. Là, avec le tarot de Marseille, je vous le rappelle, vous le rappelle quand même, il a été créé dans des moments où c'était mais vraiment très très chaud, hein, Et il y avait quand même l'inquisition, on ne pouvait pas parler de tout, on allait en prison pour rien, enfin voilà, il n'y avait aucune, c'était vraiment la mainmise, disons, de l'église sur le peuple, Et même les scientifiques, disons, étaient complètement sous le joug de l'église, donc là c'était même plus une question, disons, que tu as qu une autre religion, c'est « tu ne penses pas comme moi » ou « moi, tu n'iras pas plus loin » que dans mon cercle, moi, sinon, voilà, tu es quelqu'un d'excommunié, ce qui veut dire, tout simplement, que tous les esprits euh, de cette époque-là, qu'un et quelques, euh, maman, enfin, voilà, qui ont voulu vraiment s'exprimer, ils ne pouvaient pas, ils étaient obligés de coder, mais de coder, parce que naturellement, l'Église aussi, il y avait des gens qui étaient hyper savants dedans, donc il fallait se tordre la tête dans tous les sens pour pouvoir coder les choses et faire passer le message, vous vous imaginez un petit peu Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des cartes comme ici, euh, où on, on, on peut facilement euh, tomber, disons, dans n'importe quel panneau, parce que, euh, voilà, c'était avant euh, euh, dit de mettre à disciple. Mais à un moment donné, le lien s'est rompu, il y a eu des écrits qui sont restés, il a fallu aller les chercher naturellement, dans des endroits bien particuliers, mais voilà, euh, crac, et le pont s'est rompu, voilà. Il s'est vraiment rompu, mais certains écrits, comme je vous l'ai dit, sont restés. Mais ceux qui, se sont, qui sont restés sur cette base d'apprentissage, comme ça, un petit peu à l'oreille, au jeu de ce qu'on se transmettait, naturellement, on restait dans le « quick ». Vous voyez, moi je dis ça parce que j'ai encore une, petite, une, une, une jeune femme, je suppose, enfin bref, pas... <rire> voilà, coucou, qui, qui disait « Ah, ben je croyais que tel signe c'était ça, telle carte c'était ça, telle carte c'était ça ». Il faut, voilà, ça a été faussé, ça a été faussé, c'est pour ça que je remets tout en place là, et que je vous le montre. Alors, je vous dis tout de suite, cette carte, elle porte, vous voyez, la planète Vénus, elle porte le jour mercredi. Euh, en définitive, il faut savoir une chose, c'est que Mercure se traduit par étoile. Voilà, c'est un homonyme. Et Mercure, ça se traduit par étoile. Voilà, hein. tout simplement, ça devient un nom, disons, alors on pourrait dire tout simplement l'étoile de Vénus. Et en plus, cette étoile, ça c'est un jeu de mots, cette étoile de Vénus, elle a une planète, comme je vous ai dit, c'est Vénus, et elle a un jour, c'est mercredi. Alors... Je voulais quand même vous montrer euh, dans le sens où, là encore un petit peu, parce que c'est normal, hein. vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de me croire, parce qu'il y a eu tellement, tellement, tellement d'informations différentes que ce n'est pas possible. Là, moi je vous parle d'un livre de référence quand même, regardez un petit peu, euh, c'est quand même un livre qui est attribué au prophète Abraham. Nom d'une pipe, c'est pas n'importe quoi. Hein vous comprenez? C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est des écrits anciens, anciens, et qui ont eu des commentaires, et des commentaires, et des commentaires. Moi, là, je vais juste vous montrer une petite ligne concernant ça. Vous voyez, ici, vous pouvez lire tout simplement. Alors, il a fait régner le P. Il lui a attaché une couronne. Bon, ben ça, c'est des termes qui sont très particuliers. Mais on va juste retenir qu'il a créé avec lui Vénus dans le monde, donc la planète Vénus est euh, mercredi dans l'année, c'est-à-dire le jour mercredi. On va en rester là. Donc, vous voyez, je ne tire pas cette référence n'importe où. Je la, je, je la tire il y a 4000 ans en arrière, mes amis, quand même. Vous voyez, hein c'est pas des petits écrits, ça, quand même. Et c'est pas. Vous vous rendez compte, quand même euh, Les écrits du prophète Abraham, c'est quand même pas n'importe quoi, hein? euh, Il faut quand même prendre ça au sérieux. C'est un prophète. Hein? Vous comprenez Donc, automatiquement, il faut comprendre tous ces mots, tout ce qui est dit, disons, avec un double sens. Comme je vous l'ai dit. Bon, il y a certainement au Moyen-Âge, il y a eu un encodage également d'images pour à nouveau ramener, disons, euh, fixer quelque part par image des, euh, une transmission qui ne pouvait plus être écrite. Ah ben, parce que ça brûlait trop, vous comprenez, ça brûlait trop, voilà, alors il y a eu, disons, des repérages, des récupérages, des sauvetages, comme ça, vous voyez, c'était caché, caché, caché, alors l'étoile, elle est cachée, cachée, cachée, cachée, alors maintenant qu'on a vu qu'effectivement c'était le jour mercredi et c'était la planète Vénus, on va penser à quelque chose, on va penser à, euh, au féminin masculin, et mercredi, Mercure avec Vénus, ça nous renvoie, faut, oh là, il faut jouer, hein, avec euh, Aphrodite Aphrodite qui est Vénus, Mercure qui est Hermès, Hermaphrodite. Donc vraiment c'est quelque chose, disons, ça, cette, cette carte hein, désigne une personnalité, euh, qui est complètement, mais alors, équilibré, qui peut complètement réagir autant du côté féminin que du côté masculin, il est complètement, mais tellement équilibré, quand, quand c'est parfait, naturellement, tellement adaptable, une telle facilité de recevoir, une telle facilité de donner, une telle aisance pour parler, parce que voyez-vous, c'est le P, le P, là, qu'il est, qu est nommé, et donc c'est la parole, Vous voyez, le P comme parole, voilà, des belles paroles, une personne qui est capable, disons, d'avoir un dialogue, mais absolument, disons, fantastique pour pouvoir communiquer des, des, des choses merveilleuses, hein, vraiment, euh, c'est quand même sensationnel, ça, toutes ces choses moi, ça me bouleverse énormément de voir tout ça quand même. La planète Vénus. Alors, la planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein? Alors, on va voir quelque chose. Puisque l'étoile hein, veut dire en même temps Mercure. Hein? Il faut le comprendre ça. Voilà, on dit euh, Mercure, ça veut dire une étoile. Une étoile. Voilà, tout simplement. Eh bien, euh, si j'écris juste en nombre. Mercure, vous voyez, ça fait, euh, je, je, je tourne en, en nombre, ça fait 20 plus 20 plus 2, ça fait 42. Bon, là, je vais pouf, pouf, pouf, hein, je vais simplifier dans un premier temps parce que ça, je n'irai pas ici tout de suite. Donc, ça fait, je prends le 2, je prends le 2, et je prends le 2, ça fait le 6. Et bien, on retombe sur le euh, signe du taureau, hein, le signe du taureau qui porte l'amour là, l'amoureux, vous voyez, ça rebondit, il faut voir toutes les cartes comme ça, elles se parlent entre elles, elles rebondissent. Mais vous savez, l'étoile, l'étoile dans le ciel, il y a eu plusieurs fois où on dit « Oh, il y a une étoile, ça annonce, disons, un, un personnage » immense, immense, hein, vous voyez, aussi ça, annonce toujours, disons, un événement, quelque, mais là, comme ça, immense, qui peut même faire trembler, euh, on l'a vu à plusieurs reprises, disons, euh, dans l'histoire, qui peut même faire trembler les fondements, disons, des, euh, des gens des, qui, qui, qui, qui dirigent le monde, parce que, voilà, il y, y a un nouveau, euh, quelque chose qui arrive, vous savez, les planète comme ça, annonciatrice. Hérode hein? il l'a fait, hein? allez, hop, tous les gosses. Euh, pour Moïse aussi, c'était pareil, allez, hop, tous les gosses euh, euh, tuer et tout. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait, disons, une menace, boum, allez, on exécutait euh, les, les, les gosses, les, les, les, les garçons. Parce que c'était un garçon qui était prévu, vous voyez, un petit peu. Donc c'est quand même euh, incroyable. Donc là, à chaque fois, et ça s'est reproduit à plusieurs fois donc euh, dans, dans le cours de notre, dans notre histoire de, de l'humanité. Hein, ce, ce genre de choses où on dit « Waouh Il y a une étoile qui arrive là Il va y avoir quelqu'un de fantastique qui va naître Donc quelque part, vous vous rendez compte que cette étoile-là, elle est en train de vous dire à vous si vous la tirez même dans votre jeu. Quelque part, elle, elle vous annonce, disons, mais quelque chose de beau quelque chose vraiment de, de, de, de, de fantastique, hein donc il faut se tenir bref, il faut être pauvre, il faut vraiment se mettre en place, c'est une bonne nouvelle qui arrive quand même, parce que quand même le, le, le jour Mercure, Mercure, ça fait penser naturellement euh, à tout ce qui est mercurien, c'est-à-dire qui bouge, les messages, la communication, hein donc vous allez peut-être avoir une belle, une belle nouvelle, euh, oui c'est ça, une belle nouvelle euh, disons euh, par rapport à euh, à quelque chose qui vous faire plaisir, plaisir, plaisir du fond du cœur voilà alors qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi ah oui que si euh, je gardais euh, le 20 le 20 et le 2 tel que ça se passe comme ça disons pour pouvoir écrire le mot euh, étoile disons dans sa traduction numérique euh, pleine eh bien, ça me fait 42 euh, 42 Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai... Là, j'ai en profité, disons, pour cette carte, parce que... Mon, le tarot des cinq soleils, moi, je l'ai construit, disons, avec 22 cartes majeures, mais je ne l'ai pas construit. Comme ça, j'ai construit parce que j'ai suivi des plans à la lettre, à la lettre. Hein? Voilà, ce n'est pas ma fantaisie, hein? Voilà, et je devais recommencer si ce n'était pas bien. Donc, euh, à un moment donné, euh, bah, ça calait, parce que ça calait, c'est tout. C'est comme un puzzle, ça rentre ou ça ne rentre pas, ça le fait ou ça ne le fait pas. Donc, voilà, il faut aller, il faut, faut, voir, faut aimer, il faut avoir de la patience, hein, tout simplement. Voilà, et donc, il y a 22 cartes majeures, comme le tarot de Marseille, comme les 22 lettres donc de d'alphabet, je veux dire, adamique hébreu adamique vous vous rendez compte que quand même puisque là on est en train malgré tout de parler d'une langue adamique donc c'est à un moment donné ça a disparu ce monde là hein? et maintenant disons c'est l'hébreu c'est la seule langue parce qu'on parle là d'une langue en même temps morte qui est encore vivante et là on voit les deux peaux parce que ici, ça représente le côté scorpion, c'est-à-dire enfoui-mort, quelque part. Et ici, là on est au poisson, c'est-à-dire frétillant, toujours vivant et très actuel. Bon, alors, ça c'est pour vous dire que, de toutes les façons, ça ne peut être décrypté que par une, un alphabet codé. Voilà, et c'est un alphabet, je peux vous dire une chose qui est hyper codé. <rire> alors... Donc, ça, ce sont, disons, mes cartes mineures. Alors, moi, j'ai retiré, disons, la 42e carte, puisque c'était 42. Alors, vous... Ah. C'est effectivement, regardez, le signe du taureau. Alors, je peux vous dire une chose, que cette carte-là, ou cette carte-là, quelque part elles sont, euh, elles sont vraiment, quand elles sont ensemble, alors là c'est l'explosion, vous voyez, parce que l'une répond à l'autre, c'est de copier-coller, quelque part, je vous avais dit que, moi, euh, elles sortent, mes deux jeux, euh, 72 cartes, donc sortent du même moule, c'est-à-dire que l'une a automatiquement, disons, un répondant obligé dans les 50, voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne, et là c'est un exemple qui est fabuleux, Hein? Voilà, alors, euh, puisqu'il fait exactement 42, qu'elle porte cette carte absolument toutes les indications qui sont marquées ici, et même voir encore plus, puisque là, elle inclut la lune et le soleil, Ces deux cartes qui vont suivre dans le tarot de Marseille. Là, j'ai la lune, c'est la 18e. Et donc la 19e, c'est le soleil. Vous, vous voyez ce que je veux dire Voilà. Alors, ça, c'est vraiment là un, un, quelque chose de vraiment euh, incroyable. Vous vous rendez compte à quel point, disons, cette étoile était euh, cachée hein, dans sa définition. Comment il fallait la, aller la rechercher C'est de la folie parce que juste traduire, voyez, c'est une chose, ok, c'est un mercredi, et, et, et c'est un, un, un vendredi, mais non, on te dit, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer, c'est annoncé dans le ciel et tout, Il y à un moment donné, vous, vous rendez compte, moi bon, je parle quand même du taureau, là quand même, il se passe des choses énormes en ce moment, hein voilà. Eh bien, moi, euh, je suis vraiment dans tous mes états comme d'habitude. Voilà, dès que je me retrouve derrière ce tableau. Alors, mes amis, voilà, euh, je vous quitte. Euh, je voulais juste vous dire qu'en définitive, que cette étoile cachée, eh bien, vraiment, là, je vais pas plus loin, c'est pour ça que j'ai marqué du parfum ou des choses comme ça dedans. C'est vraiment, disons, L'encens de la vie, l'essence de la vie, l'essence de l'amour de la vie, c'est fabuleux. Au revoir les amis. Alors n'oubliez pas d'aller voir mon site soleil.com Allez, au revoir.